Coucou les filles, c'est Nathalie de Your Nails. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous montrer comment je corrige mes élèves. Je pense que c'est important d'être transparente avec vous, donc on va se retrouver de l'autre côté. Euh, C'est-à-dire que je vais vous montrer eh bien comment je fais pour vous corriger à distance, parce que ça c'est une crainte qui revient tout le temps vous me dites tout le temps Nathalie je ne sais pas comment tu vas me corriger à distance donc voilà je vous montre tout ça c'est une partie euh, donc de l'accompagnement que vous aurez et vous allez voir que vraiment je détaille vraiment beaucoup on se retrouve tout de suite donc voilà on se retrouve donc de l'autre côté pour que je puisse vous montrer donc euh, comment ça se passe sur la plateforme. Qu'est-ce que j'ai dit La plateforme <rire> La plateforme, pardon. Euh, voilà, donc, euh, alors, euh, la première chose à faire, donc là, on est sur une évaluation finale. Euh, donc, je vais d'abord lire ce que la personne, donc, m'a écrit, puisque je demande toujours une auto-évaluation. Pourquoi une auto-évaluation Tout simplement euh, parce que euh, je veux voir si la personne a bien compris, en fait, euh, la pause, si elle a compris ses erreurs, s'il y en a euh, s'il y a encore des choses euh, qu'elle pense avoir maîtrisées et qui ne le sont pas et donc du coup moi ça va me permettre justement de pouvoir mettre le point sur ce qui a été assimilé, ce qui, ce qui reste à assimiler et sur ce qui n'est peut-être pas du tout assimilé, alors normalement à l'examen final c'est assez rare quand même mais il y a souvent encore des, des petites choses à rectifier et là euh, en l'occurrence il y a sans doute des choses à rectifier puisque je vois euh, en fait la première chose que je fais c'est que je regarde le la vidéo euh, en voilà, en mode stop, voilà, <rire> comme ça. Et je vais en général zoomer, zoomer, zoomer dessus. Je vais déjà regarder comme ça, analyser chaque doigt. Et ensuite, je lancerai la vidéo avant de dire ce que j'en pense. Normalement, sur toutes les autres évaluations, je corrige en photo. Puisque, euh, voilà, on m'appelle œil de lynx. <rire> je vois très très bien en photo, en fait, exactement euh, tout ce qui a à corriger. Et je donne des indications sur justement ce qui est bien fait et comment euh, corriger le reste. Et là, en fait, pour l'examen final, je veux vraiment voir sous tous les angles. C'est-à-dire du dessus, de devant, de, vraiment de, de tous les angles, des bombés etc. Pour que je puisse vraiment valider à fond tous les aspects de la pose. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc je vais commencer par lire euh, donc euh, ce qu'elle m'a écrit bonjour nathalie voici euh, voilà la vidéo de l'évaluation finale tout d'abord c'est la deuxième fois que je réalise cette pause je l'avais faite sur modèle il y a quelques semaines mais je ne l'ai pas envoyée car j'ai mis 6 heures à la faire donc effectivement c'est un peu long donc j'ai préféré m'entraîner à la pause et la poster en évaluation une fois que les détails les détails peaufinés et mon temps de réalisation amélioré j'ai donc fait cette euh, Autopose sur une main en deux heures ok normalement je demande une heure et demie pour une main euh, et maximum trois heures pour deux mains. Euh, mais voilà ce stade de la formation on peut encore mettre, mais vraiment maximum hein, pour euh, pour une main on met toujours un peu plus de, de temps quand on fait qu'une seule main que quand on fait les deux bon. Je trouve mon baby boomer mieux réussi que mes précédents essais, mon marbre aurait pu être plus fondu je pense. J'ai bien eu en tête de limer les parallèles et le bord libre une fois la pose réalisée pour la rendre plus nette au niveau de la forme. C'est vrai que cela fait la différence, merci du conseil. Pareil je trouve que mon C-curve est mieux et mon rallongement pointe moins vers le bas comme mes, pré comme mes précédents. Par contre, j'ai un peu trop limé le dessus de l'annulaire, ce qui modifie un peu la forme du C-curve de ce rallongement. J'attends ton avis sur les axes d'amélioration. Bonne soirée, Léonore. Ok, <rire> on va voir tout ça. Donc moi, ce que je fais à ce stade-là, j'écris ici audio, puisque je vais faire un audio à cet élève et donc je vais valider, euh, donc voilà je vais cliquer sur euh, sur l'audio et euh, vous allez écouter tout de suite mon évaluation Bonjour Léonore j'espère que tu vas très bien, alors pour cette évaluation déjà je vais euh, voir cette pose à l'arrêt donc déjà ton baby boomer me semble bien réalisé il est bien fondu sur chaque ongle puisqu'on n'a pas de, de barre, de démarcation euh, on a bien une euh, une progression du blanc euh, vers le rosé. Donc ça déjà c'est très très bien. Maintenant la première chose que je vois immédiatement c'est que tes ongles manquent un peu de longueur par rapport à la pose qui est demandée. J'ai l'impression également qu'il y a peut-être un peu trop d'épaisseur mais ça je vais le voir dans la vidéo. Euh, pour les strass ils sont relativement bien appliqués L'effet marbre je le trouve quand même plutôt sympa Bien que je suis d'accord avec toi que tu aurais pu fondre certaines parties encore Mais justement vu que tu as des, des endroits plus fins D'autres un peu plus épais, d'autres plus foncés, plus clairs Ça, ça permet d'avoir un effet un peu de 3D qui est plutôt sympa Donc moi ton effet marbre je le trouve plutôt bien L'application du semi-permanent au niveau de l'annulaire est bien réalisée euh, juste au niveau du côté du pouce, tu as une, une zone en fait où tu aurais pu aller un petit peu plus loin avec ton gel de camouflage sur le côté pour euh, camoufler un petit peu cette zone. Dans l'ensemble, les cuticules sont bien réalisées, donc ça c'est très bien. Maintenant, euh, je me demande quand même s'il n'y a pas euh, du coup les ongles qui remontent un tout petit chouïa de trop par rapport à la forme qu'ils ont sur le côté. Mais ça, on va le vérifier. Donc je vais lancer la vidéo. <rire> ok, donc la vidéo euh, est dure... Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais... Voilà, j'ai... Voilà, la vidéo s'est arrêtée. Donc, je ne sais pas. Je vais la remettre au début, d'accord, donc ça commence par en dessous, donc je vais la stopper tout de suite, désolée, je pensais qu'elle commençait au dessus. Donc euh, par en dessous, on voit encore beaucoup le limage de tes ongles. En fait, on voit que effectivement tes ongles piquaient un peu vers le bas et que tu les as limés, mais du coup ça donne un effet un petit peu comme strié au-dessous de tes ongles. Donc moi ce que je t'aurais conseillé quand même, ça aurait été de les raccourcir carrément pour pouvoir faire carrément un rallongement pour que le dessous de tes ongles soit bien net. Ou autre possibilité, tu avais euh, la possibilité également de repasser peut-être un tout petit peu avec euh, du, du gel rosé en dessous un peu opaque pour justement camoufler un petit peu ces, cet effet un peu strié euh, sous tes ongles pour avoir vraiment un joli aspect. Au niveau de l'épaisseur, euh, tu aurais pu encore affiner un tout petit peu la pointe de ton annulaire. Euh, surtout l'annulaire en fait, puisqu'on voit un petit peu le, le dessous. Euh, sur les autres, c'est pas mal. Sur le dessus, effectivement, le baby boomer est bien réalisé. L'effet marbre, je l'aime plutôt bien. Euh, maintenant, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'épaisseur. J'aurais bien aimé que tu affines encore un petit peu tes ongles. Puisqu'en fait, tu n'as pas une longueur vraiment excessive, donc tu aurais pu affiner encore un peu. Le C-curve est léger, mais il est plutôt bien réalisé. Euh, sur le pouce, ça me semble plutôt pas mal aussi. Voilà, donc dans l'ensemble, la pose est jolie moi j'aimerais juste encore que tu les affines un tout petit peu puis, ou alors que tu les rallonges un petit peu il y a ce, cet aspect en fait vraiment de, de netteté euh, sous les ongles à améliorer encore un petit peu donc moi ce que je te propose puisque la pose dans l'ensemble est quand même euh, pas mal réussie c'est peut-être que tu me proposes l'autre main pour que je vérifie au moins, euh, au moins un ongle vraiment qui soit un peu plus long tout en finesse peut-être avec un c curve un tout petit peu plus intéressant un, un peu plus important pardon pour euh, pour voir si c'est réellement bien maîtrisé maintenant ton bombé tu l'as quand même bien placé euh, voilà puisque si tu fais un secur plus important faudra plutôt partir sur un apex mais là ton bombé tu l'as quand même plutôt bien placé je vais quand même revenir un petit peu en arrière euh, donc dans l'ensemble ta pose est quand même bien réalisée hein, mais elle peut encore être améliorée comme dit si tu euh, voilà si tu euh, hop, je vais la relancer un tout petit peu donc elle peut être encore un peu améliorée si tu gagnes encore un peu en finesse voilà c'est surtout la finesse et le dessous des ongles à travailler un petit peu donc voilà je, je t'invite juste à revenir vers moi avec euh, soit la pose euh, entière sur ta deuxième main euh, soit juste refaire un ongle vraiment avec le dessous nickel donc soit en raccourcissant ton ongle, soit en euh, mettant une petite euh, couleur un peu plus opaque par en dessous, euh, pour avoir quelque chose de, de vraiment bien, bien net en dessous. Je te conseille quand même plutôt la première des solutions, puisque sinon le, le gel que tu peux mettre en dessous peut sauter euh, assez facilement. Donc voilà, moi je t'aurais vraiment conseillé ça. Il y a une dernière option, c'est avec ta ponceuse de limer entièrement l'ongle que tu as en dessous. Mais fais bien attention à ton hyponychium pour ne pas le blesser. Euh, voilà, c'est surtout ce point-là qui me gêne un petit peu. Il y a ces deux points-là. Voilà, peut-être la longueur, tu aurais pu rallonger un peu plus. Euh, J'ai l'impression peut-être que ton majeur est un peu plus long également que les autres. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même plutôt pas mal. Donc je semi-valide on va dire, j'attends euh, ton retour pour, euh, pour valider entièrement cette, cette évaluation finale, puisque je suis persuadée que tu peux encore un tout petit peu améliorer euh, ta pose et euh, proposer quelque chose d'encore plus. Plus chouette à tes clientes. Voilà, donc euh, je te dis à très très bientôt. Surtout ne ne sois pas déçu que ce soit pas validé tout de suite. Encore une fois, j'aurais pu te la valider, mais j'aime, euh, comme tu le sais, hein, j'aime pousser mes élèves euh, au delà de leurs limites. Donc euh, donc voilà, je, te, je vais juste te demander d'en refaire un avec un peu plus de longueur, le dessous nickel et pas trop de matière. Voilà, je te dis à très très bientôt. Passe une très belle soirée. Voilà, j'ai fini de corriger mon élève, j'espère que du coup, eh bien, vous allez vous avez compris comment je fonctionne, euh, que peut-être euh, vous voyez effectivement qu'il y a un réel intérêt à fonctionner comme ça, tout simplement, puisque quand euh, vous allez faire une formation en centre de quelques jours, eh bien les problèmes vont venir seulement après la formation, puisque vous aurez des clientes où vous allez avoir des décollements, des problèmes, euh, ben, pas que de tenue, mais peut-être des problèmes encore plus pire que ça, peut-être des problèmes d'infiltration, des problèmes d'ongles de, carrément abîmés ou euh, tout un tas d'autres choses. Et là, vous allez vous retrouver complètement seul si en fait, vous ne faites pas une formation longue. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de proposer une formation à distance sur plus de 6 mois. Euh, voilà, s'il vous faut 7-8 euh, mois. Euh, moi, je suis pas du tout sur les dates. Au contraire, je veux réellement que mes élèves réussissent. Donc, c'est pour ça que je les accompagne aussi longtemps que nécessaire. L'avantage avec les formations que je propose, c'est aussi que vous pouvez eh bien, travailler quand vous le désirez. C'est-à-dire que moi, je vous mets pas la pression. Si vous avez envie de faire deux évaluations dans, le, dans la semaine et après plus rien pendant deux mois, eh bien, je ne je viendrai pas vous embêter. Moi, je suis là pour vous corriger quand vous me proposez euh, votre travail et puis euh, du coup, bah, vous gérez votre emploi du temps. Vous êtes 100% libre dans cette formation. L'objectif, c'est qu'on aille le plus loin possible ensemble. Euh, donc des fois, je serai un peu dure dans mes corrections, mais au moins, c'est pour votre bien. Donc voilà, si ma manière de faire vous plaît, si peut-être ma personnalité vous plaît également, eh bien, vous serez vraiment les bienvenus dans la formation. Euh, D'autant plus qu'elle est finançable toujours encore par le CPF, si vous le souhaitez, et euh, que du coup, vous avez la formation création d'entreprise qui est offerte actuellement. Donc vraiment, profitez-en parce que je ne sais pas combien de temps je pourrais le proposer encore. Il y a toutes les informations sous cette vidéo et sur mon site yourniles-international.com. Voilà, je vous dis à très bientôt les filles.